Bonjour à tous. Imaginez une seconde que vous êtes engagé aux prochaines Olympiques dans l'épreuve du marathon. Qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux Remporter la médaille d'or, celle d'argent ou celle de bronze La médaille d'or, n'est-ce pas Bon. Imaginez maintenant que quelqu'un d'autre a franchi en premier la ligne d'arrivée. Même question, qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux Repartir avec la médaille d'argent ou avec la médaille de bronze vous allez répondre sans doute euh, la médaille d'argent. Bien sûr, c'est logique. Et pourtant, dans une expérience célèbre, réalisée après les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, des chercheurs des universités de Cornell et de Tolède ont regroupé des vidéos d'une trentaine de médaillés de bronze et d'argent juste après la fin de leur compétition et sur le podium. Puis, ils ont demandé à un groupe de personnes de classer ces vidéos en fonction de l'émotion lue sur le visage, sur une échelle de 1 à à 10, 1 étant l'agonie et 10 l'extase. Les résultats étaient absolument fascinants. Les médaillés de bronze avaient des expressions notées en moyenne à 7,1, donc nettement du côté de la joie. Tandis que les médaillés d'argent avaient des expressions notées à 4,8, légèrement du côté du déplaisir et surtout nettement en dessous de celles des médaillés de bronze. Cette étude a été reproduite plusieurs fois. Par exemple, en 2004, David Matsumoto de l'université de San Francisco, a regroupé 21 000 photos de 84 participants à l'épreuve de judo des JO d'Athènes. Sa conclusion Quel que soit leur pays d'origine, les médaillés d'argent souriaient très significativement moins que ceux en bronze. En 2020, des chercheurs de l'Université du Minnesota et de l'Université de l'Iowa ont regroupé des photos de 413 athlètes dans 142 disciplines, 67 pays et 5 Olympiades différentes. Ils ont analysé leurs expressions à l'aide d'un logiciel appelé Hemothéant pour éviter tout biais humain. Et les résultats restaient identiques. Les médaillés d'or étaient ceux qui souriaient le plus, sans doute, mais les médaillés de bronze avaient l'air nettement plus heureux que ceux en argent. Conclusion des chercheurs, ceux qui étaient objectivement meilleurs se sentaient malgré tout plus mal. Ce paradoxe entre l'interprétation logique, une médaille d'argent c'est un meilleur résultat qu'une médaille de bronze, et l'interprétation réelle des athlètes, est un exemple de ce que les chercheurs appellent « counterfactual thinking », ou notre manière d'interpréter la réalité, parfois contre les faits. Avec deux grandes options, « si seulement » et « au moins ». Les médaillés d'argent choisissent l'option « si seulement ».« Si seulement j'avais démarré un peu plus vite »,« si seulement j'avais pas été malade il y a trois mois »,« si seulement la première avait dérapé sur l'obstacle »,« si seulement ». Les médaillés de bronze, eux, sont dans le « au moins ».« Au moins j'ai une médaille ». Au moins, je ne rentre pas bredouille. Au moins, j'ai fait tous ces efforts pour quelque chose. Ceux en argent se disent j'ai failli gagner. Ceux en bronze se disent j'ai failli ne rien avoir du tout. Nous ne sommes pas tous, en tout cas pas moi, des athlètes de haut niveau. Mais nous sommes confrontés au même choix. Quand je n'ai pas remporté un contrat, est-ce que je me dis j'ai failli l'avoir, ça fait chou, ça s'est joué à rien, si seulement j'avais eu de l'aide en interne Ou bien est-ce que je me dis au moins, j'étais en shortlist, le client m'a dit qu'il m'appellerait sur le prochain appel d'offres, au final, j'ai créé une relation avec quelqu'un d'important dans mon secteur. Est-ce que lorsque je n'ai pas la promotion que je désire, je me dis, c'est toujours pareil, si seulement une fois, juste une fois, on regardait les vrais mérites des gens Ou bien est-ce que je me dis, au moins, je vais arrêter de rester coincé à attendre cette nomination, je vais pouvoir me remettre sur autre chose David Del Rosario, chercheur en neurosciences, et auteur du best-seller El libro que tu no quiere leer, en français, le livre que ton cerveau ne veut pas lire, rappelle que nos pensées sont des propositions que notre cerveau nous fait dans chacune des situations de notre vie, à partir de nos expériences passées, de nos objectifs, notre vision du futur, et à un degré bien à moins important de notre patrimoine génétique. Si nous sommes conscients de ce mode de fonctionnement, nous recevrons nos pensées pour ce qu'elles sont, des propositions neuronales. Et donc nous pourrons les comparer entre elles, analyser leur utilité pour notre situation actuelle, faire le tri et ensuite décider d'une manière d'agir d'un comportement. Si nous ne les voyons pas comme de simples propositions, nous allons considérer notre, nos pensées comme la réalité elle-même. Être conscient que nos pensées sont des propositions de notre cerveau, c'est les voir comme de simples possibilités et donc rester disponible mentalement à d'autres options. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser. Dans une conférence que j'ai vue cette semaine, je vous mets le lien en description, mais elle est disponible qu'en espagnol ou en catalan. Sorry. David del Rosario montre que notre cerveau nous propose des pensées de la même manière que notre cœur pulse le sang ou les poumons l'air dans nos organes. Penser, c'est sa fonction. Mais comme le reste de l'organisme, le cerveau fonctionne selon le mode utilisé ou jeté. Quand nous nous cassons la cheville, on nous pose un plâtre. À partir de ce moment-là, nous allons perdre 5% de masse musculaire par semaine et 2% de masse osseuse par mois. Comme le dit David de l'organisme, voyant que nous n'utilisons plus cette jambe, se dit « bon, bah, je la jette, il arrête de la nourrir ». Au contraire, quand nous allons faire des exercices de rééducation, nous allons aller à la musculation, nous allons augmenter la masse musculaire à cet endroit. Nous pouvons appliquer la même règle avec nos pensées. Chaque fois que notre cerveau nous propose une pensée, nous pouvons décider de l'utiliser ou pas. Comment En fixant notre attention sur cette pensée ou au contraire, en détournant notre attention de cette pensée. Chaque fois que je fixe mon attention sur une pensée, mon cerveau interprète que cette pensée m'est utile. Et par conséquent, la probabilité qu'il me propose des pensées comparables dans des situations comparables va augmenter. Si au contraire, je ne prête pas attention à une pensée, mon cerveau va moins pro me proposer des pensées du même style dans le futur. Plus concrètement encore, il ne s'agit pas de lutter contre une pensée que nous jugeons négative ou inutile, car en luttant, nous allons focaliser notre attention sur cette pensée et donner donc le signal contraire au cerveau. David Del Rosario montre qu'il est totalement contre-productif de vouloir bloquer nos pensées négatives et nous forcer à aller vers des pensées positives. Ne cherchons pas à fuir nos pensées, Considérons-les une seconde en utilisant nos ressentis, nos émotions, pour juger de leur intérêt. Si nous n'en voulons pas, laissons-les simplement passer. Le cerveau nous en proposera d'autres, c'est certain, c'est son job. Et progressivement, nous allons sortir de nos boucles de stress, d'angoisse, pour rentrer dans un cercle positif, constructif, joyeux. À la semaine prochaine.